Salut, c'est Fof de Be Wild and Free, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de comment Amazon FBA peut te permettre de voyager et bien plus encore. Mais avant, assure-toi de t'abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et de liker ceci. Alors, on y va! Lorsque j'ai commencé Amazon FBA, mon but était simplement de travailler de la maison avant même la fameuse vague du télétravail. À l'époque, j'étais en congé de maternité avec un petit bébé de quelques mois seulement. L'idée de retourner à, euh, travailler après mon congé de maternité me hantait délibérément. Puis j'ai découvert Amazon FBA seulement quelques mois après. J'ai pu quitter mon emploi, puis avec les revenus mensuels de la compagnie, on a commencé à voyager Alex et moi. J'adorais mon bureau que j'avais fait à la maison. Par contre, être pris en quatre murs, je voulais un petit peu plus. Amazon nous a permis, depuis 2018, de s'évader des hivers québécois et jusqu'à tout récemment, nous avons voyagé avec nos deux enfants. On a été au Panama, au Mexique, on était en Grèce, en, à Singapour, en Malaisie, à Bali, à Hawaï, en Allemagne, puis un peu partout aux États-Unis et plein d'autres endroits. En septembre prochain, mon plus vieux va commencer l'école, puis on, on doit un peu s'installer pour lui offrir une certaine stabilité. Pour nous, ce qui nous faisait vibrer, c'était de voyager puis de découvrir le monde avant que justement nos enfants commencent l'école. Mais peut-être que toi, c'est tout simplement être à la maison, pouvoir subvenir aux besoins de ta famille, ne pas avoir de patron, être libre de faire ton horaire, avoir plus de temps pour toi, pour faire tes passions ou tes hobbies, ou simplement aimer le fait d'être entrepreneur. L'argent n'achète pas tout, soyons réalistes. Car avant tout, il faut être bien dans sa peau et dans sa tête. Mais avec l'argent, il y a un petit plus. C'est un peu mal vu de faire de l'argent. On est né pour un petit pain, il faut travailler à la sueur de son front, etc. C'est quoi ça? Sérieusement? Mais Moi-même, j'ai été élevée dans une famille typiquement québécoise, souverainiste, où c'était mal vu justement de parler anglais et faire du cash. Ici, je ne parle pas de mes parents directement, mais bien de mes grands-parents et de la famille générale. Il n'y a absolument rien de mal là-dedans. C'est leur vérité et je respecte ça. J'ai fait en sorte que moi, la petite fille qui était spectatrice de ces soirées enflammées, j'ai décidé que je voulais choisir ma vérité à moi. C'est bien de se souvenir d'où on vient, de nos racines, mais je savais qu'il y avait quelque chose de plus et que moi, fauve, je n'étais pas faite pour un petit pain. Je voulais avoir la boulangerie au complet. Que tu veuilles ou non, posséder de l'argent évite un stress, ça évite les chicanes de coupe, ça te permet d'être près des tiens, de ceux que tu aimes. ça ça te permet aussi d'avoir du temps pour toi, ça te permet de voyager, ça te permet d'aider tes proches. La liste est vraiment longue. J'ai toujours relaté au big why dans mes vidéos j'ai toujours été ouverte au pourquoi on fait ce qu'on fait. Pour moi, travailler de 9 à c'est boring. Depuis que je suis passée de ma compagnie, en vendant mes produits que j'ai créés sur Amazon, ça me donne un petit plus que j'avais pas autrefois. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire ou une question en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de t'y répondre. Sur ce, je te dis ciao, à la prochaine!